Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. J'ai avec moi le pasteur Isaac. Bonjour, pasteur. Bonjour, apôtre. J'ai aussi avec moi le pasteur Darius. Bonjour, Bonjour ou bonsoir, hein, peu Merci. importe le moment où les gens nous regardent, hein, parce que euh, c'est peut-être le jour chez nous, mais mm -hmm. peut-être chez vous, c'est la nuit. -ce voilà, parce que <rire> hein, c'est Internet et puis mm -hmm. les gens nous suivent partout. Mm -hmm. Gloire à Dieu, on est en train de parler de la force mentale, la Amen. force intérieure, Amen. et on a dit à la première, à la première émission qu'on euh, la, la, la, a la force intérieure de l'esprit, on a la force mentale, ah, et on a essayé de donner les caractéristiques de quelqu'un qui est faible mentalement, hein, Pasteur mm -hmm. Isaac. Tout à fait, on a vraiment donné pas mal de caractéristiques de, de quelqu'un qui est fait mentalement. Ben, encore une fois, on va faire un petit résumé. Mm -hmm, mm -hmm. Voilà, on a un vu petit pas oui. mal. <rire> petit résumé. Petit, petit résumé. Oui. Donc, on a vu que la personne qui est fait mentalement, euh, comment dire, ça ne va pas être objectif, ouais. va être subjectif, va être susceptible, ouais. ne sera pas prompt à, à pardonner. Ça. Et euh, voilà, on a vu pas mal de caractéristiques comme ça, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment très. Très, très bénissant, Amen. Très, très encourageant. Quoi. Amen. Et là, dans cette émission, nous allons voir, euh, effectivement, comment développer une mentalité de champion. Amen. Hein, après avoir, le pasteur Isaac, après avoir spolié hein, <rire> aux deux dernières émissions, je pense que là, c'est le moment de pouvoir parler euh, de comment développer une mentalité de champion. Oui, pasteur, euh, pasteur Darius. Oui, merci beaucoup, à Pote encore pour l'opportunité de nous participer à cette émission. Euh, c'est vrai qu'on a commencé un, une série d'émissions qui sont très, très intéressantes. Je pense que si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, euh, vous pouvez aussi aller les revoir. Je pense que vous allez être vraiment, vraiment être bénis. Euh, on a parlé effectivement de euh, comment repérer les différents types de, de, de, les de mentalités. Mortalités. Les mentalités Madame faibles et les mentalités fortes, c'est vrai. Euh, fortes, plutôt. Mm -hmm. Et euh, là, juste, du coup, on va voir justement comment... Euh, quels sont les mécanismes pour développer euh, cette mentalité de champion mm -hmm. Parce qu'il y a des choses, il y a des actions à poser, il y a une façon de penser à, à, à avoir, il y, a, il y a certaines choses qu'il faut mettre en place mm -hmm. et d'autres qu'il faut enlever ah, mais, dans notre même. quotidien mm -hmm. pour pouvoir euh, avoir cette mentalité forte. Là, là comme ça, euh, euh, je pense euh, à la mentalité, euh, euh, de la faiblesse qui consiste à se décourager très vite. Mm -hmm. euh, moi, je pense que celui qui est mentalement fort il sait s'auto-encourager. Amen, amen, C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin des autres oh, no. pour s'encourager. Les autres sont importants mm -hmm, pour s'encourager. Mm -hmm. C'est important d'être entouré de personnes qui nous, encourag qui nous encouragent. Amen. Mais le jour où on se retrouve tout seul, tout on fait. doit savoir s'auto-encourager. Sinon, ça va être compliqué de pouvoir euh, développer cette mentalité-là lorsqu'on est surtout tout seul. Tout à fait. Effectivement, on le voit avec euh, Josué, mmh, comment mmh. Dieu va parler à Josué et dire mmh. que voilà, Moïse, toi. Moïse a fait voilà. un certain travail. Maintenant, tu veux continuer à faire le travail comme il faisait, mmh. Voilà comment il faut faire pour avoir le succès. Il ça. va lui dire, fortifie-toi. Fortifie il ne toi. dit pas que, que tes que, collaborateurs, que, que, que, te que, que la foule, ou laisse-toi fortifier. Euh, laisse fortifier. <rire> il dit, fortifie-toi. Fortifie Et le pasteur, d'ailleurs, la peau, tu viens de le dire. Mmh. Parce qu'on peut se retrouver face à certains, à certains cas de figure, mmh. Mmh. Où, où par exemple tout le monde, euh, dit des choses, par exemple, ouais. négatives contre est toi, est-ce que tu seras même de, de transcender ça et te fortifier mm -hmm. et continuer à marcher tes autre Je pense que c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'apprendre, de, de cerner les principes qui vont nous aider à nous encourager. Mm. Et ce qui est remarquable, Dieu dit à Josué, prends courage quand même. Ça. Donc, il euh, y a une façon, le courage est où, on le prend où Donc, il y a des principes qui vont nous aider à prendre courage, à emmagasiner, je dirais même, le courage dedans de nous, Amen, Mais Il y a quelque chose qui est quand même assez particulier, on parle de se décourager. Mm. C'est quelque part que nous sommes acteurs de notre découragement. C'est ça, ce mm. verbe-là, mm. se, se décourager. C'est qu'on est Acteur, acteur mm. de mm. notre découragement. Donc, l'idée, c'est de réussir à capter euh, ce qu'on a fait pour se décourager ça. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons fait Déjà c'est déjà accepter Le fait que si on est découragé Nous sommes les premiers responsables ça. Mm -hmm. donc, Et se dire ok je me suis découragé mm -hmm. Donc je dois m'encourager mm -hmm. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Pour que je, euh, je puisse être encouragé que, qu Quelles sont les choses Que je dois faire Notamment le passage de Josué qui dit euh, Qu'il faut qu'il qu prenne courage mm -hmm. Lui-même qu'il qu regarde à lui-même et qu'il décide de prendre courage amen. comme quelque chose qu'il faut prendre, mm -hmm, qui mm -hmm. est là quelque part. Où il faut juste tendre la main amen. et l'attraper et, et la faire euh, sienne, en fait. Mm -hmm, et je amen. pense que euh, lorsqu'on voit les choses comme ça, ça aide beaucoup, justement, mm -hmm. à s'encourager, à sortir mm -hmm. du coup de découragement. Amen. Vous savez, savoir s'encourager, c'est vraiment important. Amen, amen, parce qu'il y a des situations dans la vie qui vont effectivement euh, vous décourager, mm -hmm. qui vont vous abattre. Et c'est important de savoir se dire mm -hmm. ce qu'on peut dire à quelqu'un lorsqu'on veut l'encourager. Mm -hmm. C'est important. Mm -hmm. Mm -hmm. Que, euh, lorsque quelqu'un est découragé, qu'est-ce que vous allez lui dire mm -hmm. Et vous devez être capable vous-même de vous le dire, vous, vous le le oui, dire. sans Parce pour que... autant se sentir ridicule. Oui, ça. Tout à fait. Parce qu'en fin, en fin de compte, c'est le fait de se dire, euh, voilà, il y a telle situation, mm -hmm. euh, elle, elle a l'air néfaste, mm -hmm. Parce que, et se dire, en fait, il n'est pas si néfaste que ça. Mm -hmm, mm -hmm. Il y a forcément une solution, mm -hmm. il y a forcément de l'espoir. ça. Et Amen. décider de se focaliser mm -hmm. sur les bons côtés de, ce, de cette problématique. Mm -hmm. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bons côtés. Ça. Parce que j'ai déjà éch échangé avec des gens qui se disent non, c'est pas possible, il n'y a pas de solution, il mm n'y -hmm. a que des mauvais côtés dans cette problématique, alors mm -hmm. que non, impossible. Parce que déjà, le simple fait que la problématique soit là, c'est une bonne chose parce que tu sortiras de là grandi. Rien que ça déjà. Mm -hmm. es, c'est sûr et certain que tu as sortir de l'agrandir. Mmh. Maintenant, tu te dis qu'est-ce que je peux apprendre mmh. Peut-être que, euh, je vais donner un exemple une fois, je me retrouve, j'avais jamais changé de pneu mm -hmm. et je me retrouve sur l'autoroute le pneu est crevé, mm -hmm. j'ai jamais fait ça mm -hmm. et je me dis mais purée, comment je vais me débrouiller mm -hmm. là il est tard, j'ai déposé des gens, euh, voilà, j'étais en train de faire des choses du ministère, j'ai déposé des gens mais comment je fais, mm -hmm. j'ai jamais changé de roue mm -hmm. et je commence à me rappeler toutes les fois où j'aurais pu regarder un tonton changer la roue mais que j'avais pas le temps <rire> Donc Ça ça m'intéressait pas et là je me dis oh là là c'est dommage, et là je commence à regarder sur internet, comment on fait, j'essaye tant bien que mal, je me rends compte qu'il y a des outils qu'il manque dans le véhicule. Mm -hmm. Et là, je commence à faire du stop, à essayer d'arrêter des voitures. Quelqu'un arrive, il commence à faire, je regarde. Et voilà une situation qui a l'air bizarre, qui a l'air pas bonne. Mm -hmm. Mais je sors de là. Maintenant, j'ai acquis la sagesse de comment changer une roue. Mais ah, oui. du coup, c'est, je me dis que c'était une bonne chose en fin de compte. Mais si sur le coup, je commençais à me dire c'est foutu, c'est fini. Mais la mentalité par la grâce de Dieu que j'ai pu avoir, c'était non, je vais m'en sortir. Mm. Ça va fonctionner. Certes, je vais perdre un peu de temps sur ce que j'avais à faire comme programme. Mm -hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais sortir de la grande vie. Mm -hmm. Mais avec cette mentalité, j'ai été encouragé. Je n'ai pas stressé. Je n'ai pas paniqué. Et tout ça est, je suis sorti de la grande vie. Exactement. En fait. mm -hmm. Il y a une idée qui me vient d'en parler de José tout à l'heure. Mm -hmm. Je me rends compte, et tu nous le dis souvent quand tu prêches que tu n'aimes pas rouler avec un véhicule, avec un peu de carburant. Ah, ah, à, la réserve, non, à la réserve. À la réserve. Je ne roule, ah, ah, roule pas à la réserve. Je suis pas Classe là, où est-il <laughs> <'en. laughs> Ou, ça, ou être, par exemple, ou, à, ou être à découvert. Ouais, Donc, ouais, ouais. Dieu dit qu'à mage aux yeux, prends courage. Mm, mm, ça veut mm. dire qu'il y, y a un compte au niveau mental mm, mm, qui mm. doit être rempli en termes de courage. Ça. ça dit finalement, les gens mm. qui se découragent, c'est parce mm. que peut-être le compte n'est pas assez garni oh, en termes de courage. Ça. Amen. Amen. <rire> Amen. Ils sont à découvert. Ils <rire> oh, sont, <rire> sont dans la réserve. <rire> <Ou> certains... <rire> ouais, certains sont dans la réserve, certains sont même la dans le moi. Donc, ça fait que quand les épreuves arrivent, on perd le courage. Finalement, on voit que ça ne sert J improvise pas. Dieu mm. dit quand même à prends le courage. Mm. Mais comme on est en train de parler mécanisme, il nous montre déjà comment on le prend mm. avec des paroles yes. qui mm. sortent de notre bouche. Mm. C'est comme ça qu'on emmagasine yes. le courage dans notre dans notre âme, finalement dans notre mm. subconscient. Mm. Donc il y a ce compte-là, il ça. peut être riche, ça. Il, il peut être à moitié ou complètement pauvre et c'est comme ça qu'on se décourage finalement. Euh, euh, comment développer une mentalité de... de de champion, mm -hmm. comment euh, donner de la force mentale, il faut donner à votre âme des outils. Amen, amen, il faut donner amen. à votre âme des arguments. C'est important amen, parce amen. que ce qui affaiblit votre âme, mm -hmm. ce qui affaiblit votre force mentale, mm -hmm. ce sont les arguments opposés que mm -hmm. vous avez. Amen, vous avez amen. des arguments contraires amen, en fait. Amen, vous vous devez donner des informations à votre âme, amen, déjà amen, au amen. sujet de ce que vous êtes, amen, au amen. sujet de votre potentiel et de vos capacités. C'est important. Et, et donc, écoutez des matériaux qui vont vous mm -hmm. encourager, vous donner mm -hmm. ces outils. C'est vrai. Et là, ça me fait penser à l'histoire de, de Pierre, mm -hmm. avec Jésus. Ils vont voir, les disciples vont voir Jésus marcher sur l'eau. Mm -hmm. Et ils vont lui Dire, euh, Pierre va lui dire, « Seigneur, si c'est toi, euh, « Appelle-moi, mm -hmm. ordonne-moi de venir. Mm » -hmm. La Bible dit que Pierre va, va oser va marcher sur l'eau. Et pendant qu'il est en train de marcher, il va regarder autour, il va voir mm -hmm. l'eau, il va voir la tempête, mm -hmm. et là, il va commencer à couler, à en fait. Mm -hmm. mais à À s'enfoncer. Mais ce qui est, ce qui est particulier, c'est qu'il y avait déjà la tempête. C'est ça. Mais pourquoi Parce que la tempête ne s'est pas levée parce qu'il a commencé à marcher. C'est ça. Il y avait déjà la tempête. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu hein oui, qu qui a fait que, malgré la tempête, qu'il ose marcher sur l'eau mm. Parce qu'il marchait sur la base d'une parole qui lui avait été donné Amen. il marchait sur la il avait courage il avait cette force intérieure Amen. qui lui disait tu vas y arriver mm. continue à voilà continue à, à faire confiance sur cette parole Amen. mais en regardant le, euh, autour de lui, mm -hmm. en fait, les événements autour ont commencé à argumenter. Mm -hmm. ont mm -hmm. commencé à argumenter en mm -hmm. lui. Mm -hmm. N'étant plus focalisé sur le Seigneur, il n'avait plus d'arguments. C'est ça. Pour maintenir ça. sa foi, en fait. Mm -hmm. À partir de là, elle a commencé à couler. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important mm -hmm. de, de toujours se focaliser sur ce qui nous donne les arguments. Mm -hmm. Pour garder le cap. C'est ça. D'où le fait qu'il faut éviter mm -hmm. les mauvaises compagnies. C'est exactement ça. Il faut ça. éviter les, les, de, de dire des, des mauvaises choses sur, la, sur mm -hmm. les gens. Il faut éviter les personnes qui mm -hmm. découragent, mm -hmm. qui voient des le, le, personnes qui parlent négativement. C est C est ça. Parce que ces personnes-là, ça va être l'environnement qui va donner les mauvais arguments. C est C est C est ça. Alors que la parole de Dieu te donnera toujours les bons arguments. Il faut écouter des personnes qui vont t'encourager. Ah je mes. vous prends un exemple très simple. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation où vous dites, oh là là, je suis mal né en fait. Mm -hmm. euh, mais quand, par exemple, je vais vous dire, tout homme naît sur la terre, Mm -hmm. avec le potentiel d'accomplir sa destinée. C'est un matériau que je vous donne Amen, Amen. pour pouvoir reprendre courage. Je vous Amen. dis, je suis né, mm -hmm. alors j'ai le potentiel <rire> en moi Amen. de pouvoir réaliser ma destinée, Amen. peu importe comment je suis né, mm -hmm. peu importe ce avec quoi je suis né, peu importe le milieu dans lequel je suis Amen. né, peu importe la couleur de ma peau, mm -hmm. en moi, il y a le potentiel nécessaire Amen. pour réussir ma vie. Amen. Amen. Et il faut que ceux qui nous regardent comprennent qu'en fait, Dieu ne crée pas d'échecs. Mm -hmm. L'échec est quelque chose que les humains créent eux-mêmes. C'est ça. Dieu a mis l'homme sur la terre ben, dans un cadre bien. Déjà, la ça. terre est riche, donc dans des conditions pour pouvoir réussir, ça. pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir mm. prospérer. Donc, l'échec ne vient pas de Dieu. Amen. On Amen. voit Amen. qui va Amen. dire, moi l'éternel j'ai des projets de paix mm -hmm. et non de malheur pour vous mm -hmm. un avenir fait d'espérance un futur glorieux dont l'échec n'est pas dans, dans le langage, dans l'univers divin, mm -hmm. c'est mm -hmm. l'homme lui-même qui crée l'échec, on mm -hmm. peut voir des personnes à beaucoup de cas, des personnes qui sont même nées dans des conditions difficiles mm -hmm. ceux qui ont réussi, ce sont ceux-là qui, qui ont développé une certaine mentalité, ouais. ils ont regardé leurs conditions comme une source de motivation, Exactement comme une ça. source pour chercher la vérité, chercher mm -hmm. des principes, pour avoir le succès. Justement, mmh. Donc, ça, me fait, euh... ça me fait penser à toi, apôtre, mmh. parce que souvent tu me racontais là où là où tu as grandi mmh. euh, dans un endroit vraiment où euh, euh, même les pauvres apparemment vous appelez pauvres. Mmh. <rire> c'est à dire que c'est là où j'ai appris qu'il y avait les pauvres parmi les pauvres. Parmi les pauvres, c'est ça, c'est ça. <rire> et, et du coup, euh, et euh, personnellement quand j'entendais parler de ça, je me disais waouh c'est bien. Jusqu'au jour où on va là bas, mmh. et là je me suis dit ah ouais non, là non, là, là, là c'est chaud, c'est là c'est chaud. Mmh. Ouais. chaud. Là même les, je comprends pourquoi les pauvres les appelaient les pauvres C'est-à-dire que c'est quand même un environnement il y a il y a tout vraiment pour échouer. Non, ah, c'est oui. clair. C'est vraiment, il y a tout, tout l'environnement est crié pour échouer, être ah, un échec. Et oui. c'est là où je comprends justement. Mais d'ailleurs, dans cet environnement-là, tous ceux qui réussissent, on les accuse de faire la magie et la voilà. sorcellerie déjà. C'est ça, ça dit... la mentalité mm -hmm. de cet endroit-là en fait. C'est-à-dire <rire> mm -hmm. que même ceux qui vont réussir, et du coup, le fait que tu es sorti de là, c'est-à-dire qu'avec être devenu pasteur, avec un grand ministère, avec cette mentalité que tu as aujourd'hui, c'est vraiment difficile à penser, à s'imaginer. comment fait mmh. pour sortir de là, mmh. alors que je j'ose imaginer combien de fois la mentalité des gens là-bas est fermée. En fait. mmh. C'est-à-dire où les gens se disent que pour réussir, soit il faut être un bandit, mmh. soit il faut être un voleur, mmh. ou bien même être euh, dans la magie, des choses comme ça. Parce mmh. que, même franchement, mmh. celui qui voudrait être intègre, mmh. je sais pas comment il va faire, hein. mais c'est compliqué. Mais tu hein. sais faut que faut moi, me... quand je réfléchissais, pasteur Isaac, <rire> oui. quand j'y réfléchissais, quand je réfléchissais à, à mon témoignage, à mmh. ce qu'il dit, je me suis dit, mais en fait, cette mentalité positive que j'ai toujours eue, cette mm -hmm. force intérieure que j'ai toujours mm -hmm. eue, je l'ai eue où, en fait mm -hmm. Parce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas née avec. Mm -hmm. Et j'ai essayé de, de, de réfléchir, de voir, en fait. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ma mère qui, qui avait mis des semences comme ça, amen. des semences positives dans amen. ma vie, en fait. Oui. Parce que quand l'ange était apparu à ma mère, vous mm -hmm. connaissez un peu mm -hmm. l'histoire, mm -hmm. euh, en fait, ma mère me disait souvent, quand j'étais plus jeune, petit, même enfant, mm -hmm. et que je voulais faire des bêtises comme tout le monde, elle me disait toujours, tu ne dois pas faire les bêtises comme tout le monde, tu es spécial. Amen, amen, tu amen, es spécial. Oui. Amen. Ne fais pas comme les autres, tu es spécial. <coughs> et amen, je pense amen. que... C'est ça, en fait, qui a oui. développé cette mentalité-là. Parce Amen. que je me suis dit, non, je suis spécial. Oui. Euh, j'ai commencé à travailler à l'école mm -hmm. avec cette mentalité-là. Et c'est là le rôle, en fait, des parents. Amen, les Amen. parents doivent planter oui. ça, en fait. Amen. Pour qu'à un moment donné, les, en les enfants se demandent, mais au fait, quand est-ce que j'ai développé cette mentalité positive-là c'est tout petit, en fait. Ah, là, on voit vraiment qu'il y, y, y a des sources de paroles qui vont mmh, être mmh, déterminées, mmh. importantes dans la vie de quelqu'un. Et vraiment beaucoup que... vont s'affaiblir oui, parce peu... que depuis leur jeune âge... Tout à fait. Mais... Et c'est pour ça, vraiment, les gens... On parle souvent des parents des, des mauvaises paroles. On a vraiment un exemple de, de, des parents, d'une de, mère qui a dit des bonnes paroles à son mmh. enfant et ces paroles se sont vraiment ancrées. Ça, ça a aidé. Je pense que la peau en dehors de ça, c'est qu'il t'a aussi beaucoup. Mmh. Je pense que tu as toujours été, tu tu été un grand lecteur mmh. et tu vrai. as toujours regardé vrai. des héros. Euh, euh, euh, voilà quoi. Je pense vrai. que ça aide toujours à, à, à, à se faire un focus, dire que voilà ce que je peux réussir. Si lui l'a réussi, voilà, je, peux je peux réussir. je avec lui. Voilà, les gens ont vécu des, des défis, mais mm. ils ont réussi. Donc, moi aussi, je peux réussir. Mm, je pense que mm, ça mm, aide. Mm, à mm. Avoir ce, la lecture comme un style de vie. C'est ça. Euh, bon, ça peut être les livres audio aussi. Hein. C'est les livres ça, audio. Ça. Mais ça aide à emmagasiner mm. les choses dans l'âme, ainsi de suite. Mm. Je pense que c'est vraiment la lecture. On voit l'apôtre Paul qui lisait beaucoup, mm. voilà, qui écoutait également des, des choses. Donc, on est vraiment dans des mécanismes. Les, les, les gens, gens ne comprennent pas, en fait, que voyez, même, même lire la Bible, mm -hmm. même lire la Bible, euh, ça va euh, semer euh, en nous des matériaux Amen, qui Amen, vont... Amen. <rire> tu lis la Bible, Amen. en fait tu, tu apprends qu'en fait, on mmh. peut mettre quelqu'un dans le feu mmh. et le feu ne va pas le brûler. Mmh. Ça quand... s'appelle <rire> des choses. Ça <rire> des choses. En fait, c'est incroyable. Tu, tu lis la Bible, tu te rends compte qu'on peut mettre quelqu'un dans une fosse et il y a des lions. Amen. Les lions ne vont pas le manger. Amen, amen. Tu découvres en fait que les gens peuvent traverser la mer rouge. Amen, amen. Tu découvres des choses incroyables mmh. qui vont booster mmh. ta mentalité amen, amen. et t'introduire dans la sphère où l'impossible devient possible. Amen, amen, et amen, ça, c'est important en fait. C'est très important. Je pense vraiment que personnellement, moi, la parole de Dieu a complètement changé ma mentalité. Mm -hmm. si, si, c'est Le jour où j'ai réalisé qu'un si, homme est vraiment... que, ah, non, devenu riche mm -hmm. parce qu'il était sage, mm -hmm. je me suis dit, non, tu deviens riche <rire> parce qu'on te donne de l'argent. <rire> non. Et là, on dit que un homme est devenu riche, le plus grand, il est devenu tellement riche mm -hmm. plus que n'importe qui sur la terre, mm -hmm. parce qu'il était sage. Parce, la parce que Dieu lui a donné la sagesse. Mm -hmm. Je me suis dit, non, donc la sagesse peut te rendre riche. Amen. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je commençais à me dire, non, il faut développer la sagesse. Il mm -hmm. faut que je cherche la sagesse. Et je me rappelle vraiment, j'avais lu ce passage, vraiment, on avait lu l'histoire quand j'étais, je devais peut-être avoir 8 ans, 10 ans mm -hmm. et à chaque fois que je priais, je disais Seigneur donne-moi la sagesse, mm -hmm. donne-moi l'intelligence, mm -hmm. donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Et mm -hmm. je pense que ça fait partie des choses qui m'ont aidé à avoir une mentalité forte en fait, ça. Mm -hmm. parce que dans les moments difficiles, et dans les choses que j'ai pu traverser et vraiment la parole de Dieu ouvre notre notre mentalité, c'est une possibilité, ça. Amen, un amen. océan de possibilités. Mm -hmm. ça. On peut guérir les malades, c'est possible. Il n'y a pas que le médecin qui guérit les gens. C'est ça, c'est ça. <rire> bon, le problème comme avec les juge. gens qui lisent la parole de Dieu en mm -hmm. fait, c'est la mentalité religieuse qui mm -hmm. les empêche de voir les choses comme nous on comme voit. Amen, en amen, principe, amen. quand vous lisez la Bible, mm -hmm. vous êtes motivé. Moi amen. quand je lis la parole de Dieu, mais je suis encouragé, parce qu'en fait, Dieu nous a délivré à la CR déjà de la mentalité religieuse, des limites religieuses. On ne lit plus la Bible comme tout -hmm. le monde en non, fait. Non. On lit la Bible, on tire profit et on mm -hmm. voit toujours des choses qui vont nous motiver Amen. et qui vont nous booster en yes. fait. C'est important. Il y en a qui vont lire la Bible en fait. L'histoire de Salomon que tu as dite là, il y en a qui vont lire l'histoire de Salomon. Ils vont se rappeler euh, vont se rappeler juste le fait que Salomon avait 300, 300 concubines et 700, et 700 femmes. Hein c'est ça qui va les marquer bon, hein, non, je, tu vois. Je peux pas être riche, je risque de voilà, finir. Voilà. Pendant, que, pendant que toi, mar... toi, toi, toi ce qui t'a marqué, c'est le fait que ce gars est devenu riche à cause de la sagesse. Lui, il n'y a que l'histoire des femmes là oui. qui l'intéressent dedans. <rire> si, je, si je suis riche... Ah, c'est vrai. Hein. Mais en plus, quelqu'un m'avait déjà dit ça une fois. Imagine, mais... <rire> m'avait dit ça une fois il dit mais pourquoi Dieu ne permet pas comme à l'époque <rire> mais franchement là on nous bloque dit, non, ils, ils étaient bien à l'époque ils, ils étaient bien bien à l'époque alors non. que n'en étaient pas ainsi véritablement c au aussi. commencement ouais. c'est hein, les mecs hein. c'est le... les mecs qui a commencé avec à cette fait. histoire de poly polygamie là c'est pas a... pour rien qu'ils s'appelle le mec euh, je... <rire> Le qui a commencé avec ça, mais il n'en était ça, pas ça, ainsi au, au commencement. C'est ça. ça, quand vous lisez la Bible, vous allez vous donner déjà des matériaux. Euh, des matériaux. Après, il y a beaucoup de livres d'épanouissement mmh. personnel. Mmh. Vous allez dans, la libra... dans, dans les librairies, vous allez dans le rayon épanouissement personnel, mmh. motivation personnelle, parce que... Euh, un champion doit se garder motivé. Amen, vous amen, savez, yeah. un champion n'est pas motivé par les circonstances, yes, un champion no. est motivé par la vision. Yes. Est-ce que vous comprenez euh, Parce qu'en fait, les circonstances peuvent être contraires mm -hmm. et sembler tirer la vision en arrière, mm -hmm. mais le yeah. champion qui se focalise sur la vision, mm -hmm. c'est celui-là, en fait, qui va rester motivé. Mm -hmm. Et vous n'avez pas le choix, vous devez apprendre à rester motivé. Mm -hmm. Parce qu'il y aura des facteurs de découragement. Il n'est pas. Il n'est même pas d'abord d'encourager de, de, de, de par la foule. C'est ça, c'est Parce qu'un jour, la, la foule peut lui tourner le dos, yes. mais il doit apprendre de se motiver d'abord sinon Si Noé attendait ah, que la foule euh, puisse l'encourager, ah. et pourtant, il est en train de faire quelque chose de grand quand oui. même. Oui. Le monsieur construit une super structure, wow. en fait. Mm -hmm. Et on voit comment ça monte, en fait. Mm -hmm. Et... À cette époque-là, peut-être qu'un être humain n'avait pas encore mis, fait une structure mm -hmm. comme ça. Amen. La foule avait de quoi l'encourager. Mm -hmm. Mais au lieu de l'encourager, mm -hmm. la foule s'est moquée de lui Amen. et l'a découragé. Mm -hmm. yes. Est-ce que vous voyez un peu ça mm -hmm. C'est important de toujours rester motivé, motivé. Parce que attends, tu arrives, attends, en plein désert, tu construis une, un grand immeuble comme ça. Mm -hmm. Mais c'est surprenant, c'est épatant. Mm -hmm. On sait quand même dans la parole de Dieu que cette arche-là a été construite avec des instructions de Dieu, hein. mm -hmm. c'est divin ce qui amen. est en train de se passer. Amen, amen, amen, et ça pouvait les surprendre, mais les gens ne les ont pas <coughs> surpris. C'est pour ça que le champion n'attend pas forcément qu'on l'acclame pour yes. être motivé. Allez, Louis, mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense que tu as dit une chose qui est particulière tout à l'heure, en parlant de la vision. Et je pense que vraiment, la vision est comme un véhicule. Mm -hmm. Et mm -hmm. l'essence de ce véhicule, c'est les arguments qu'on trouve ça. pour mm -hmm. alimenter la vision. Ça. Se dire que non, mais je vais y arriver mm -hmm. parce que telle a réussi d'ailleurs. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense que la parole de Dieu, est rempli d'arguments mmh. qui, qui nous démontrent qu'on ne peut que réussir mmh, en fait. mmh, et limite, il est beaucoup plus dur à force de lire la parole de Dieu. Je me rends compte qu'il est beaucoup plus dur d'échouer mmh, que de réussir mmh, mmh, parce que vraiment on a tout pour réussir. Amen, il amen, nous a amen. promis la réussite. Il dit mmh. que nous sommes plus que vainqueurs. Il dit qu'il nous a donné son nom. Il nous a amen. donné un rang supérieur. Mmh, il amen. a fait de nous ses enfants. Son esprit est en nous. Sur notre déclaration, les choses changent. Nous amen. appelons à l'existence des choses qui n'existent pas. Mmh, pour mmh, vraiment mmh. échouer, mmh. c'est qu'il faut être fort. Hein. Non, c'est Il faut non, vraiment clair. être fort. Je pense que c'est cette mentalité là où on se dit. Dit, on ne peut que réussir. mais qu pour ça réussir. En fait. C'est ça. C'est ça. Donc hmm. euh, on fait, on voit, on, on déroule quand même les mécanismes là. Donc on voit que faut. Mais depuis longtemps on a commencé. En fait, on, on, on, on a commencé à de... développer. On <rire> a <avait rire> déjà déroulé les en, mécanismes. On est en train de dérouler le Oui, tu peux dérouler déjà, tu, Déroule tout. C'était pour. Dé, pour <rire> Déroule-moi ça. se ah, déroule. C'était pour faire rire. On voit quand même que l'âme est un facteur, je pense, comme on l'a dit dans nos émissions, quand on nourrit, on manage bien l'âme, on, on va réussir, on va avoir une mentalité forte. C'est surtout pour ceux qui nous regardent, qui ne soient pas fatalistes, qui ne ça? soient pas des défaitistes, c'est dire qu'il y en a qui sont nés avec une mentalité forte. Mm. Ce n'est pas du tout le cas, je pense qu'il faut oui. prendre conscience. Il faut prendre vraiment la prise de conscience. Peut-être que certaines personnes passent par des difficultés, mm. mais mm. dans les difficultés, il y a un cri. Mm. Il y a un cri où il faut prendre conscience, il faut se dire, non, il y a d'autres méthodes, je dois orienter ma vie d'une certaine façon. Je mm. pense que la sagesse vient, comme le pasteur Darus le disait, la sagesse vient certainement par les hommes, mm. par la, la méditation, ainsi de suite, par, par les épreuves, également les défis. Mm. Si on a une bonne attitude face aux défis on pourra tirer vraiment des, des, des informations. Donc, euh, peut-être pour encourager euh, un mécanisme, bon, on a commencé, mm. Hein. Mm. dans Proverbe 4, la Bible mm. va dire, garde ton cœur. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a le côté de le protéger mm -hmm. de des mauvaises influences, mais je pense également le nourrir, en fait. Ça. On euh, pense ça, ça c'est ça. On voit que l'âme a besoin d'entendre, ça. L'âme a besoin de voir, on parle de vision, des, des images, des héros. Si on, sur te, son demande son de gar... si on te demande de garder mmh. un jardin, si tu ne nourris pas les ah fleurs ben... et les plantes qui sont là-bas, va... ça va, ça mourir, va mourir les mauvaises aides vont pousser. Hein, tu voilà. te tiens là devant le jardin. On m'a dit juste de garder. On dit... je, sais, je, <rire> je suis là. Juste... C'est ce, ce qu'on m'a demandé. On m'a pas dit de cultiver. On m'a dit de garder. Donc, donc, donc, quand tu dis garde je... ton cœur, mmh. il y a de la nourriture à donner Amen, à ton cœur. Je ne sais pas la portion on peut peut-être lire parce que beaucoup de téléspectateurs nous regardent. Il y a l'espoir pour vous, avec Amen. la parole de Dieu, le mécanisme. Vous êtes peut-être affaibli, mm. peut-être il y a un événement qui vous a affaibli, mm. mais je, je voulais vraiment lire avec la permission de l'apôtre, dans Proverbe 4 dire que votre âme peut être renouvelée. Mm. Peut-être que vous avez même vu des, des, des mauvaises informations, vous avez ouais. dit des mauvaises choses. Mm. Ce qui est bien avec la parole, la parole, lui est toute puissante. Est Les paroles des hommes peuvent être puissantes, mais, mais quand parole la parole, est est puissante. elle est toute mais puissante. Donc, elle la capable de venir estirper des mauvaises choses qui ça. ont été plantées. Il y a vraiment l'espoir avec la parole mm. de Dieu. Mm. Je mm. ne sais pas si on peut lire. Bon, c'est le passage où il va dire « Mon fils, garde mes paroles, mm. Euh, mm. prenne mm. l'oreille, sois attentif. » à prendre l'a, verset 19. Voilà, 4, 19, etc. Voilà. Mmh. C'est la médecine, etc. On voit vraiment que l'âme a besoin, vous qui nous regardez, mmh. l'âme a besoin d'entendre, c'est ça. L'âme a besoin de voir, mmh. et effectivement, il faut. L'âme a besoin des expériences, c'est ça. Si vous avez vécu des mauvaises expériences, il faut commencer à faire le pas avec des bonnes expériences. C'est comme Amen. ça que l'âme déjà est... est renouvelée voilà. et, et se fortifie également. Mmh, mmh, mmh, se fortifie. <coughs> nous ne sommes pas l'âme. C'est ce que nous donnons à l'âme qui va déterminer mmh. sa force ça. ou oui. sa faiblesse. Ah C'est comme ça. un véhicule. Je suis un conducteur d'un véhicule ça. quelconque, ça. mais je suis le conducteur. Mmh. Si je ne mets pas le carburant, si mmh. je mets peut-être le jus de canne à sucre dans non, ça mon ça véhicule marche dans qui marche, marche, mon marche. marche, ça ne va pas marcher. Je te C'est moi qui donne le jus de canne à sucre à mon véhicule, du coup, ça. je l'affaiblis quelque part, mm -hmm. il ne va pas m'amener quelque part. Ça. Mais si je mets par exemple le, le, le carburant qu'il faut, mm. mais je donne la force au véhicule et je vais pouvoir l'amener quelque part. Là, mais mm. comme ça, je pense mm. il y a vraiment l'espoir. Il faut simplement commencer. Il faut prendre conscience. Mm. Il faut nourrir son âme. Si on, on remplit l'âme de mm. la parole de Dieu... Mm. Mais l'âme va être, va être tu, disais, tu disais tout à l'heure, pasteur, mm -hmm. qu'en en fait, euh, l'âme, il faut l'éduquer et il faut vivre des expériences. Parce que l'âme se forge avec yes. les expériences. Mauvaise amen. ou bonne, oui. l'âme se forge avec ça. Euh, et si vous avez vécu des mauvaises expériences, mm -hmm. il faut vivre les bonnes expériences pour pouvoir reforger votre amen, âme. Amen, amen, et, amen. et si, si l'occasion de vivre ces expériences ne se présente pas, vous pouvez les vivre dans le monde imaginaire. Ah, Amen, dans l'imagination en fait parce que l'âme ne sait pas faire la distinction ah, yes, yes, yes, yes, l'âme yes. ne sait pas faire la distinction entre yes. ce qui est en train de se faire dans le réel et ce yes. que vous êtes en train d'imaginer, sinon pourquoi vous avez peur quand mm -hmm. vous pensez à quelque chose ah, que vous n'avez yes. pas vécu amen. en fait sinon exactement. pourquoi vous êtes dans wow. la joie lorsque vous pensez seulement à quelque mm -hmm. chose de bien en vrai, fait c'est vrai, c'est mm -hmm. vrai apôtre, j'aimerais rebondir sur ce que tu es en train de dire parce que le Seigneur me parlait vraiment de ça en me disant qu'il faut vraiment faire attention mm -hmm. à ce que nous imaginons Sinon, mm. Nos pensées qui passent dans notre tête ça. Nous pouvons sélectionner Et ça. dire je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela Je Exactement. veux ceci, je veux cela wow. et Notre âme mm. va fonctionner Comme tu, tu l'avais enseigné mm. une fois En disant mm -hmm. que notre âme ne sait pas même mmh. l'époque dans laquelle nous sommes, il ne sait pas faire la différence si mmh. nous, nous sommes en train de vivre mmh. une réalité mmh. ou pas. Ils ne savent pas, les Et émotions ne font mmh. pas cette distinction. Pas là discussion. Et c'est pour ça même des fois devant un film, mmh. tu vas regarder peut-être une série, il oui. va y avoir un acteur oui. euh, oui. peut-être que tu aimes bien, mmh. ou oui. tu vas dire, non, mais Jason ne va pas mourir. <rire> oh, non, Jason <rire> ne meurt pas. <rire> Et mais pourtant, pas... c'est une fiction. C'est une fiction. fiction. Le gars oui. s'appelle même pas Jason. Tout ce qu'ils font, c'est faux. Et tu le sais, ou bien même tu vas le voir mourir, tu vas dire, oh non, c'est dommage, il est mort. Pourquoi Parce que ton âme pense... La, voilà, c'est ça, ça. Dans Amen. la même façon, si tu décides d'imaginer mm. et que tu penses quelque chose de positif, mm. ton Amen. âme ne fera pas la différence. Mm. Yes. C'est pourquoi, mm. en fait, nous devons euh, pousser notre imagination mm. et mm. voir ce que nous voulons vivre. Mm. D'ailleurs, derrière la méditation, et la déclaration, mm. nous devons voir quelque chose. C'est vrai. Parce wow. que le Seigneur Jésus, qui va dire dans Marc 11, 23, si, « En vérité, en vérité, je le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi mm. de là et jette-toi dans la mer, si ne doute point et croit dans son cœur, mm. » Que ce qu'il dit arrive, il le verra. Mmh. Il le verra, mais il avait déjà vu quelque part. C'est-à-dire, tu dois dire à une montagne ôte-toi de là, jette-toi jette dans la, la mer. Mais tu voilà. dois le voir. Ça. Dis, mais c'est parce que tu l'as vu que tu le verras. C'est ça. Allez, oui. ça. Et je pense que wow. c'est important que nous puissions comprendre que notre âme fonctionne par image. C est c est ça. Et que nous, nous devons projeter le maximum d'images positives. Mmh. Et pour finir, Souvent, nous sommes là, par exemple, nous sommes assis ici, rien ne prouve. Il mmh. peut, vraiment, il peut vraiment tout se passer, mmh. mais nous avons l'assurance que nous allons rentrer chez nous mmh. et que tout, va se, tout se passera mmh. bien pour mmh. moi parce que nous avons déjà une image claire mmh. sur ce qu'il va se passer en fait. Mmh. Mmh. Et c'est parce que nous avons cette image claire que ça arrivera ainsi, nous mmh. allons juste dérouler les choses. En fait. C'est comme quand tu nous expliques que euh, au bout d'un moment, quand on prend le même chemin pour aller au travail, mm. on ne réfléchit même pas. Ça plus devient en... instinctif. Instinctif. Mm. Et c'est ça, en fait, que nous devons installer au-dedans de nous. Mm. Le fait que ça devienne instinctif. C'est ça. C'est-à-dire où nous aimons par réflexe. Mm. Où nous décidons de nous encourager par réflexe. Mm. Où, yes. lorsque les mauvaises situations arrivent, automatiquement, mm. nous voyons la solution. Mm. Nous, voyons, nous sommes mm. encouragés. Mm. Mm. Pour voilà, pauvre vraiment, ce point est très, très crucial. Donc, mmh. Je ne vraiment <rire> comment l'âme. Mais on peut vraiment bénir Dieu de mmh. nous avoir donné l'âme. Hein. Amen, amen. Parce qu'on voit souvent le mauvais côté de l'âme, mmh. alors que c'est nous qui permettons notre âme de mal, de dysfonctionner. De, voilà, c'est ça. Mais vraiment, tu étais en train de parler de l'imagination. Mmh. On comprend finalement que... Le subconscient ne fait mm -hmm. pas la différence de mm -hmm. ce qui est vrai, de ce, de ce qui, de ce qui ce est faux. Est en fait, il prend ce qu'on lui donne. Mm -hmm. Donc tu mm -hmm. es vraiment en train de dire qu'on peut vivre nos mm -hmm. expériences. Si on a vécu des mauvaises expériences, ça. Mm -hmm. on peut créer nos bonnes émotions. Ah, L'âme ne tient pas compte du fait que c'est imaginaire, tu n'es pas en train de le vivre. C'est ça le subconscient va accepter ça et nous faire vivre le bonheur conséquent en rapport avec ça. Ça c'est vraiment formidable. Non mais les gens doivent le comprendre. On peut, bon, il faut pousser un peu là, l'enseignement un peu plus loin parce que bon, si vous lisez mon livre Comment entendre la voix de Dieu, je vous explique ce qu'il y a dans l'âme en fait. Dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la mémoire, il y a les émotions et les sentiments, et il y a le subconscient en fait. Il faut comprendre que les émotions et les sentiments ne font pas de différence entre le réel et maintenant en fait amen, et amen. le subconscient aussi mm -hmm. ne fait pas de, de, dif de différence euh, c'est l'intelligence hein, qui va amen. savoir amen, amen. Euh, que non là on est dans le présent oui. là on est dans le futur mm -hmm. là on est dans le machin amen. et l'intelligence va donc nous permettre de créer l'imaginaire qui amen. va nous permettre yes. de pouvoir correctement dresser nos émotions en fait. c'est dans l'intelligence de pour créer ça les émotions qu'on veut voilà des bonnes. Créer les bonnes émotions c'est en fait. ce God. que vous voyez c'est important et vous devez faire cet exercice là mm -hmm. en fait c'est important si vous ne faites pas cet exercice-là, vous serez constamment malheureux. Mmh. C'est pour ça que le bonheur, c'est une décision. Amen. amen c'est une amen, décision. Amen, et quand on dit ça à certaines personnes, Ils ces sont personnes non, elles ont du mal. La sont, la non, elles sont choquées. Parfois même, elles s'énervent contre nous. C'est vrai. Elles vont dire non, tu peux pas dire que c'est une décision. Mmh. Moi, je ne vis que des mauvaises choses, et des malheurs, des <rire> je machins. Ne pas décider. Voilà. Comment Joseph dans une prison, il va mmh. être heureux en fait, à mmh. un point où il trouve anormal que les autres ne Ils soient heureux. pas heureux. Vous voyez <rire> comment il fait ça Il est pris cette décision comme tu. Oui. Et je pense que dans beaucoup de choses, hein, c'est là où beaucoup de gens se, se méprennent, parce qu'ils pensent qu'ils sont victimes. Mmh. Alors que nous sommes acteurs. Ça. Nous Amen. sommes véritablement acteurs. Mmh. Dans plusieurs situations, moi j'ai décidé de garder la paix. J'ai dit je refuse d'avoir peur. Mmh. Je refuse de stresser. Mmh. Ce n'est pas dit qu'en le disant tout de suite, ça prend effet. Mmh, mm, ça mm, peut peut-être mm. être une, une éducation qu'on donne à son âme qui ça. va prendre un temps. Ah Mais bien. ce qui est sûr, c'est qu'à force de lui donner cette image-là, c'est ça, ça qu'il va croire. C'est un peu ça. comme l'idée des habitudes, en ouais. fait. Une habitude, les scientifiques vont dire qu'une habitude s'installe au bout de plusieurs répétitions et en général au bout de 21 fois. Quand on répète 21 fois la même chose, au bout moment ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, c'est ce qu'on appelle maintenant nous le naturel. ça. Et du coup, ce qui veut dire que le naturel peut C'est changer. Quand on dit que non, moi, quand c'est comme ça, je m'énerve. Non, tu peux changer pour que dans la même situation, la joie se manifeste. La paix se manifeste. Alors qu'en temps normal, tu étais censé t'énerver. Mais tu as dit non, dès qu'il y a cette situation, je suis dans la Peut-être au début, ça peut être compliqué, mais à force de le faire, tu vas, te, tu vas être dans la joie. Mm -hmm. Et c'est exactement personnellement ce que j'ai fait par rapport au problème. Mm -hmm. Dès que j'ai un problème, je me dis « j'aurai forcément une solution mm ». -hmm. Mm -hmm. Un jour, tu avais prêché, il y a très très longtemps, c'est parmi les premières fois où j'attendais ça, où tu disais en fait derrière chaque problème mmh. gravit des solutions. C'est ça. Autour de chaque problème gravit des solutions. Mmh. Si c'est un problème que je rencontre, que je ne peux pas résoudre, en fait c'est un problème que je rencontre jamais. Tu parmi... ne jamais Si je le rencontre Si je le rencontre, c'est qu'il y a la solution derrière. C'est ça. Mmh. Apôtre, j'ai pris ça vraiment comme. Je me suis dit, c'est la vérité c est c est un la vérité. C'est un réalité. axiome, c'est un postulat. Ah, c'est ah, comme ça. C'est comme ça que je. C'est comme dit. ça. Mmh. À partir de ce jour-là les problèmes que je rencontrais, je me disais la solution est quelque part. C'est pas parce que je ne l'ai pas trouvé qu'il n'est pas là, c'est juste que je vais la trouver. Ça. Donc, oui, à chaque fois que je rencontre un problème, je me dis Merci Seigneur, parce que je sais que la solution, elle est là. Je vais la trouver. Et c'est devenu une mentalité. C'est ça. C'est devenu une habitude. Aujourd'hui, j'ai du mal à me dire qu'un problème restera problème. C'est ça. C'est impossible. C'est vraiment impossible. On voit que tous ces relâces, ce qui faisait leur force, je pense, c'est vraiment la discipline. La discipline dans la mentalité aussi. Une mentalité, enfin, vraiment soumettre là même certaines discipline la discipline des confessions. Dieu va dire à Josué que ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit le jour et nuit en fait parle à ton âme David ça. va le faire parle à toi. ton mmh. c'est ton c'est le style de vie que non, tu vas avoir jour, ça, jour et nuit mmh. c'est son ça. style de vie bon on parle peut-être de l'esprit on voit que daniel également il priait ouais. entre autres trois mmh. fois par jour David priait trois fois mais, par mais, jour mais David Donc, le faisait tout le temps David parlait tout le temps à son âme vrai, mais, tu vas, pourquoi as battu mmh. mon âme ne t'abats mmh. pas mon âme il le faisait tout le Mon temps. temps, le tout l le temps. L Mon âme loue l'éternel. Mon oui. âme l'éternel. C'est important. Il vivait quand même une vie de pression amen, où amen, il amen. avait beaucoup d'ennemis, en fait. Il oui. avait des ennemis à l'extérieur, oui. mais il en à avait aussi à l'intérieur. Il fallait qu'il s'automotive. C'est important. Il ne devait pas s'attendre mm -hmm. forcément à ce que Bathsheba le fasse mm -hmm. ou bien que... Bathsheba, c'était sa <rire> femme. Hein. C'était la femme qu qui l'a... Celle qu'elle a flinguée sur le dos. Voilà, voilà, voilà. Il ne devait pas s'attendre. Il ne devait pas <rire> s'attendre à ça, il devait se battre à le faire. Et il, fa il fallait parler à son âme. Amen. Et parfois, vous devez parler à votre âme, mm -hmm. en fait. Quand votre âme se met dans un état mm -hmm. qui va vous affaiblir, mes chers frères et sœurs, parlez à votre âme, mm -hmm. commencez à le faire. Mm -hmm. Parfois, mettez-vous devant un miroir. Vous savez, quand vous vous mettez devant le miroir et que vous avez du mal à vous regarder en face, il mm -hmm. y a quelque chose dedans qui ne va qui pas. ne va pas, ah, oui. Non, ça va. Soit tu as honte, mm -hmm. soit tu as peur, mm -hmm. soit il euh, y a quelque chose qui ne va Tout pas. Il faut être vrai. capable de se regarder oui. dans un miroir. Soit mm -hmm. on est complexé. C ça. Mmh, mmh, Vous voyez non, il faut vrai. être capable de se regarder dans un miroir et de se parler à soi-même mmh, mmh, mmh. pour relever son âme. Mmh, mmh, mmh. Parce que ton âme ne doit pas rester dans l'abattement. Il, il doit reprendre courage. Et, et puis bon, on voit également, tu le dis souvent, mais on ne confesse pas. Parfois, on n'attend pas d'être face au défis pour confesser. Mmh. On voit que la particularité de ces, ces hommes-là, et même ces femmes-là, mmh. ils avaient ce, un style de vie, c'était des personnes disciplinées, en matière peut-être de prière, en matière de confession. Ça. On le voit, tu le dis souvent, c'est quand on, quand on s'est beaucoup entraîné dans le secret oui. et qu'on arrive à la scène, en fait, on agit avec des réflexes, de l'entraînement. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait même des sportifs. C'est comme ça que les sportifs font. Ils s'entraînent dur, quand mmh. le match arrive, ben, les réflexes sont les ils avec des ça. réflexes. Je pense que c'est ce qui a fait la force de, de Daniel, de Joseph, euh, de tous ces grands-là dans la parole de Dieu qu'on qu a cité, mm. c'est qu'ils avaient ce style de vie-là. Mm. Ils savaient fortifier leur âme, mm. ils savaient parler à leur âme. Mm. David, c'est sûr, quand il y avait l'adversité, les défis, mm. même en dehors, mm. c'était leur style de vie, n'attendait pas. Mm. Ça fait que quand un défi, un problème arrivait, mm. Les bons réflexes étaient là. Ouais, ouais. Les bonnes émotions prenaient le relais. Parfois, je pense qu'ils ne réfléchissaient pas, mmh, parce que mmh, les mmh, émotions mmh. c'est pas l'ordre de l'intelligence. C'est ça. C'est quelque chose qui a enfui dans le subconscient. Ça, ça. Mais cette énergie positive là est drainée, nous fait, nous donne des réflexes. C'est ça. C'est ce fait que Joseph, mais c'était sa nature mmh. d'être toujours en paix. Euh, David, David va le dire dans le psaume 23. L'Éternel mmh. est mon berger, je ne manquerai. Il m'a conduit dans de verts mmh. et ainsi de suite. Quand le, il dit, il, le bonheur et la grâce vont m'accompagner, oh ça, ça, ça dit, quelle que soit la vallée, le bonheur est toujours là. Mm -hmm, parce mm -hmm. qu'ils avaient toujours ce style de vie-là. Ça fait, quand on a ce style de vie-là, quand les, les, les défis arrivent, les réflexes, les bonnes émotions prennent le relais. Ça fait, enfin, on a des réflexes de faire ce qui est correct et mm -hmm. c'est comme ça qu'on réussit c'est ça qui que... me permet de, de qui nous permet de pouvoir donner une clé qui a un rapport mm -hmm. avec euh, la prochaine série qu'on va de, démarrer la force de l'esprit en fait amen, amen, hein? amen. Et, et, et, c'est important de comprendre que en fait si votre esprit n'est pas fort mm -hmm. votre âme ne tiendra pas longtemps ah, ça. votre âme ne tiendra pas amen, longtemps en fait. vrai. moi j'ai vu hein j'ai vu des personnes euh, euh, euh, euh, aux États-Unis il y a un monsieur euh, dont la profession, c'était motivateur. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. il faisait des conférences de motivation oui. personnelle. « Vous êtes un champion, vous êtes ceci, cela. » Il passait du temps à motiver les foules. Mm -hmm. Vous savez comment il est mort Il s'est suicidé. Ah. Comment est-ce que tu vas passer ta vie à motiver les autres mm -hmm. Et tu finis par te suicider mm -hmm. Parce qu'en fait, l'âme a des limites ah, L'âme est soutenue par l'esprit en fait. Vous comprenez amen, amen. Et c'est pour ça que dans les prochaines émissions On mm -hmm. va vous parler de la force de l'esprit en fait. L'une des clés, c'est fortifier votre amen, esprit amen, amen, amen, Et fortifier amen. votre esprit avec quoi Avec la prière, la prière Avec yes. la méditation yes, de la parole amen, de Dieu C'est vrai, la parole va nourrir votre âme Mais elle uh -huh. va nourrir aussi votre esprit amen. Mais la prière, si amen. vous êtes fort dans votre esprit yes. Votre esprit va donner de la force à votre âme amen. Et votre âme aura la volonté de faire mm -hmm. sera motivé c'est pour ça que Jésus a dit demeurez en moi et Amen. vous porterez Amen. beaucoup Amen. de fruits car sans moi vous, vous ne pouvez, pouvez rien faire, faire. Yes, yes. rien faire il Amen. dit si on n'est pas connecté à Dieu mm -hmm. on ne peut rien faire en fait mm -hmm. vous nous regardez actuellement vous avez écouté cette, cette série et vous vous êtes dit euh, oui ah oui j'ai de la force mentale mm -hmm. ah ouais je suis « Je n'ai pas besoin d'être chrétien parce que j'ai la force mentale. » Il y a des limites Il y a à des ça, limites de... ça. Chers chrétiens, développez la force mentale avec eh. la parole de Dieu, avec les bons outils, mais la relation avec Dieu la amen, amen, amen. maintenir yes. cette amen. force mentale. Parce qu'il y a une force qui est au-dessus du mental, amen, la amen. force de l'esprit. Yes, yes, yes, et yes. ça, vous ne pouvez la maintenir mm -hmm. qu'avec la relation mm -hmm. avec Dieu. C'est vrai et que c'est là où justement où nous avons un avantage d'être chrétien. C'est mm -hmm. ça. Parce que euh, non seulement... Nous, là où les, la, la, la capacité de l'homme naturel s'arrête, nous, nous pouvons encore aller bien Amen. plus loin. C'est-à-dire, ouais. mm -hmm. nous pouvons vraiment aller bien plus loin. D'où l'importance, justement, d'être chrétien. Parce qu'il faut naître de nouveau. Mm -hmm. Il faut rencontrer le Seigneur pour que nous puissions aller bien plus loin. Parce Amen. que nous sommes appelés mm -hmm. à aller bien plus loin. Donc, ce qui veut dire qu'une personne, quand on, quand on étudie la vie de Jésus, qui avait la force intérieure, mm -hmm. c'est-à-dire au niveau déjà de son âme et spirituellement. Mm -hmm. C'est là où on se rend compte vraiment, quand on étudie en profondeur, on se rend compte que sa force allait bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mm -hmm. moi, moi, ce qui me choquera toujours, c'est de voir que le monsieur va marcher sur la... Il va, il va aller vers la, la croix, mm -hmm. va, va, va, comment on appelle ça euh, à aller Bota, vers Golgotha Bota, avec Bota. sa croix, mm -hmm. et à tout moment, il pouvait appeler les douze les jeux d'ange. Ouais, c'est mm -hmm. mm -hmm. ça. Moment... Mais c'est vachement tentant, ah, mais... c'est <rire> vachement C'est vachement, c'est tellement ouais. tentant. C'est vachement pouvait parce qu'il l'a dit déjà avant même qu'on l'attrape, il a dit non Pierre, non, si je voulais, j'aurais appelé les douze des gens. Ils allaient venir. Ils allaient venir. Mais c'est juste lui, pourquoi Parce qu'il a décidé de soumettre son âme. Il a décidé avec sa force intérieure, même de son esprit, de dire tu peux le faire, mais non, abstiens-toi. Ça veut dire qu'il était capable de faire le choix. Et c'est là où je bénis le Seigneur justement pour le fait d'être né de nouveau, c'est que nous avons le choix. Nous avons vraiment la portée du choix. Mm -hmm. Nous avons la capacité de choisir. Mm -hmm. Or, quand on n'est pas chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. Amen. On subit beaucoup à de choses. À à beaucoup, beaucoup de choses. Et en étant chrétien, on peut choisir Et le fait que le Seigneur Jésus est choisi mm. de, de porter cette croix mm. jusqu'à Golgotha. On lui plante le premier clou. On enfonce, on enfonce. Il appelle mm. toujours pas les il anges pas. Mm. <rire> Il pas. On oh, l'enfonce là-bas. Il n'appelle toujours pas. Il reste sur la croix. Ça, il le punit. J'en ai marre. <rire> C'est là on voit vraiment. Venez, venez. On On voit vraiment l'important, la Alléluia. force morale pour mm. pouvoir mm. maintenir, mm. avoir les yeux rivés sur la mission. qu'il n'avait pas cette force morale, mentale là. Il n'allait pas jusqu'au bout de sa mission. C'est vrai que peut-être ceux qui nous regardent peuvent se dire que tiens, mais là, lui, c'est Jésus. Mais <rire> pensons quand même pas par Étienne. Étienne mm -hmm. qui va également pardonner les gens qui ouais. ont jusqu'à la mort. Il mm -hmm. va quand même pardonner leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mm -hmm. La Bible va quand même dire d'Étienne qui était rempli de foi. c'était un homme de foi rempli de l'esprit, plein de sagesse. Mm -hmm. et on, il faut quand même qu'on le dise. Que la sagesse a, a pour ça. lieu de prédilection quand même l'âme. ça. La sagesse vient quand même pianoter dans notre âme. Etienne et et également était fort dans son esprit. Mm -hmm. Il est lapidé jusqu'à la mort. Il va même voir la, la gloire de Dieu au ciel mm -hmm. et ainsi de suite. Mais il a la capacité, la force morale de dire pardonne le Exactement. C'est quand même. Non, quand on, même peut, remarquable. On, peut, on peut tout vous dire là. Si vous n'avez mm -hmm. pas de relation régulière avec Dieu, moi mm -hmm. j'ai remarqué une chose hein, c'est que euh, les fois où j'ai perdu facilement la motivation mm -hmm. c'est lorsque je, je suis passé par une période de sécheresse spirituelle mm -hmm. et, et c'est là où je me suis résolu je me suis dit plus jamais plus une minute sans jésus mm -hmm. euh, c'est là où je me suis dit non il faut que je reste constamment connecté à, à Dieu. Amen. Parce que sans le Seigneur, on mm -hmm. ne peut véritablement rien il faire. Fait, il dit demeurer en moi. C'est important. Quand, si, tant que les branches restent connectées à l'arbre, la sève va couler Amen. et Amen. la vie va continuer à yes. couler. Et Vous allez pouvoir faire des choses, porter du fruit, avoir des résultats Amen. en fait. Vous comprenez Amen. Donc, il y aura des moments où vous aurez besoin d'une force supérieure pour maintenir votre yes, force morale. Yes, yes, yes, C'est l'une yes. des raisons pour lesquelles, si vous me regardez, vous ne connaissez pas Jésus. Mm -hmm. On va vraiment vous aider. Amen. Actuellement, vous avez écouté mm -hmm. le message. Et vous dites, non, je veux devenir chrétien. Yes. Mm -hmm. Je veux vraiment accepter la vie de Dieu. Amen. En moi, je veux me reconcilier avec amen, Dieu. Amen. On aimerait vraiment t'aider maintenant. Yes. Pendant cette émission, j'aimerais... Tout simplement que tu répètes après moi et puis les pasteurs vont répéter comme si c'était mm -hmm. vous qui Amen. répétiez, yes. vous, vous allez dire après moi, Seigneur Jésus Seigneur, Seigneur. Jésus, merci pour ta parole, merci merci pour ta pour ta parole. je l'ai écouté, écouté et je l'accepte dans mon cœur. je déclare, je déclare et, je confesse et je confesse que le Christ, que le Christ, est, le Christ est ressuscité d'entre les morts qu'il est vivant aujourd'hui, j'accepte la parole de Dieu dans mon esprit, dans mon Cœur. cœur, je reçois, je reçois le, pardon, le de pardon de mes péchés. Amen. Amen. Si tu fais cette prière-là, sincèrement, Alléluia. je t'assure, ton esprit mm -hmm. a, a été recréé. Le Seigneur Jésus est entré dans ta vie par mm -hmm. sa parole Alléluia. et il règne désormais. On va prier pour tous ceux qui sont faibles moralement, mm -hmm. donc, qui vivent des situations où ils sont découragés. On va yes. vraiment demander yes. au Seigneur de mm -hmm. les toucher là Amen. où ils sont, de libérer son onction. Nous savons que l'onction de Dieu est fortifiée. L'onction de Dieu fait du bien L'onction yes, a cette caractéristique là où oh, ça peut rafraîchir l'âme. Yes, amen, yes, rebooster, là, amen, amen, amen. On prier pour ces personnes-là. Oh, Seigneur, je, oh, je te remercie. Te remercie, te remercie, remercie. remercie. Oh, alléluia! Je te prie pour, te prie pour, pour tous les téléspectateurs, téléspectateurs qui nous regardent. So, tu connais la situation par laquelle il y Seigneur, Ça ne la situation Au nom de Jésus, je viens prendre autorité. Je tout esprit de découragement. Je chasse le découragement de leur vie au nom de Jésus. Je déclare au nom de saint que cette entreprise va se relever Amen. Je déclare au nom de Jésus Que, cette, que ce couple va se relever Amen. Je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth Que ces finances vont se relever Amen. Je déclare au nom de Jésus Que le Saint-Esprit les visite Esprit-âme et rafraîchisse leur corps Au nom de Jésus Je déclare que cette maladie disparaît Et part au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Seigneur merci parce que tu les fortifies Seigneur merci parce que tu les remplis tu les rends fort dans leur esprit, tu les rends fort dans leur âme et tu les fortifies dans leur corps et tu les maintiens, tu les maintiens en bonne santé. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, recevez la force de Dieu, recevez la force du Saint-Esprit, recevez-la maintenant que l'onction de Dieu touche votre esprit, votre âme et donne de la force à votre corps. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Cette émission vous a béni, elle yes. vous a certainement béni. Ne restez pas des simples téléspectateurs, devenez mm -hmm. des acteurs. Mm -hmm. Et pour être un acteur qui permettra que cette émission soit regardée par le maximum de personnes, nous vous invitons à devenir partenaire mm -hmm. de cette émission. Pour devenir partenaire, vous nous écrivez un message WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant et nous allons vous dire comment faire pour devenir partenaire. Mm -hmm. Que le Seigneur vous bénisse. Euh, C'était l'émission Pendule à l'heure. J'étais avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Euh, dans la prochaine série, nous allons vous parler de la force de l'esprit. Yes. La force intérieure, la Hallelujah. force de l'esprit. Yes. Vous allez voir, ça va my vraiment God, vous faire du bien. God. En tout cas, ça va être puissant. Gloire à Dieu. On est tout excités yes. de pouvoir faire cette émission-là et on croit vraiment que vous allez être bénis. On vous dit... Continuez à regarder Évangile TV, restez connectés mmh. sur Évangile TV. À bientôt.